Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Euh, alors, je suis Sandrine Parajo, donc je suis professeure de civilisation et d'histoire britannique à Sorbonne Université, après avoir passé de longues années dans cet établissement, donc euh, Paris-Nanterre. Et euh, donc, ma présence ici s'explique par le fait qu'une partie de ma recherche porte sur euh, l'ignorance, en particulier les, les vertus de l'ignorance, l'ignorance positive en quelque sorte, hein, à l'époque euh, moderne hein, en France et en Angleterre. Alors, le but de cette euh, rencontre, hein, c'est de. Euh, de d'évoquer les enjeux de, euh, de l'ignorance, les usages, ces dangers également, les, les causes peut-être de, de l'ignorance, hein, et, euh, et donc un peu de définir l'ignorance dans différents contextes et différents champs du, du savoir. Alors, euh on peut se demander pourquoi on, on s'intéresse à l'ignorance, c'est quand même un peu euh, surprenant et ça peut paraître un peu ironique d'avoir une, une saison culturelle <rire> dans une bibliothèque, sur euh, donc le, un lieu de savoir par excellence euh, sur, euh, sur l'ignorance, mais euh, en vérité il y a euh, une actualité de, de, de l'ignorance que, euh, que j'aimerais euh, souligner et, euh, et donc j'en profite pour remercier ici vraiment euh, très chaleureusement les, les bibliothécaires qui ont choisi ce, ce thème euh, comme saison culturelle. C'est un travail assez... Euh, euh, alors d'abord très intéressant, très utile et tout à fait euh, remarquable euh, d'organiser ce type de saison culturelle. Alors, moi j'ai découvert euh, le, voilà, le travail que ça, que ça représente. Et euh, voilà, donc merci beaucoup pour ça. Alors l'actualité de, de l'ignorance, je vais juste dire quelques mots avant de, de présenter nos, nos intervenants. Euh, elle se situe euh, à deux niveaux qui sont liés évidemment euh, premièrement je crois que c'est évident pour tout le monde euh, on entend beaucoup l'idée que euh, qu'il y aurait un accroissement de de l'ignorance que l'ignorance se répand euh, et euh, donc c'est souvent lié dans le dans le domaine euh, scolaire universitaire à l'idée que euh, le niveau baisse, hein, c'est une idée assez, euh, assez connue, heureusement bon, il y a des, des, des opinions euh, contraires qui se font entendre euh, aussi, euh, et euh, cet, cet accroissement de l'ignorance, cette idée qu'on serait plus ignorant aujourd'hui que ne l'étaient nos, euh, nos, nos, nos aînés, ou même les siècles précédents parfois, euh, tient au fait qu'il euh, y a une omniprésence des, des écrans, des réseaux sociaux, etc. qui amèneraient euh, qui amènerait une forme de... qui propagerait en fait une forme d'ignorance. Euh, alors, et évidemment, euh, à cela euh, s'ajoute, et c'est lié euh, étroitement, euh, la diffusion, grâce à ces réseaux sociaux euh, et à Internet en général, de euh, fausses nouvelles, de fake news, euh, qui propagent l'ignorance et, euh, et l'erreur, alors soit par inadvertance, soit de manière euh, délibérée. Alors, lorsque, euh, lorsque c'est par inadvertance, eh bien, euh, ces fake news euh, sont à la fois cause d'ignorance de, et, euh, et d'erreur, mais elles, sont, elles supposent aussi hein, l'ignorance de celles et ceux qui croient à euh, ces euh, nouvelles et qui n'ont pas précisément un savoir qui serait supposé euh, nécessaire pour précisément euh, discriminer et pour distinguer euh, l'information juste. Et alors, à, donc ça c'est, euh, je crois, un, un peu l'opinion commune des, des choses qu'on entend assez, euh, assez fréquemment. Et puis, à un autre niveau, mais qui évidemment est, est, est lié, euh, ces dernières années, euh, beaucoup de d'ouvrages euh, consacrés à l'ignorance, spécifiquement vraiment comme objet d'étude, ont été euh, ont été publiés. Alors, il y en a il y en a eu précédemment, hein, mais je vais me concentrer sur ces dernières années euh, pour bien montrer euh, justement l'actualité de de ce thème, donc en France et et ailleurs. Euh, et je commencerai par le la publication en 2015 du euh, Routledge Handbook of Ignorance Studies, qui, euh, qui n'est pas forcément une référence majeure euh, des, des, des personnes qui travaillent sur, euh, sur, sur l'ignorance, ça dépend de l'approche hein, qu'on adopte, mais qui marque quand même euh, très nettement euh, une, euh, une évolution, un changement, avec cette idée qu'il y aurait un, un champ d'études qu'on appelle Ignorance Studies, alors c'est une tradition tradition, une manière de faire un peu américaine où on prend un objet et on en fait un champ d'étude en soi. Mais cela dit, euh, voilà, c'était une affirmation de la pertinence de, de l'ignorance comme objet, euh, comme objet d'étude. Euh, à la suite de, de cela, euh, on a eu donc un, un grand nombre de publications, et je ne vais évidemment pas euh, les, les citer euh, toutes, mais euh, je signalerai quand même en 2016 euh, une lettre de euh, l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS qui s'intitulait « Faire de l'ignorance un objet de connaissance des SHS ». Euh, la même année, un ouvrage de euh, Cornel Zverein, qui est un, un, un historien euh, euh, allemand, qui publiait donc à nouveau un ouvrage collectif sur, qui s'intitulait « Les histoires de l'ignorance » de 1400 à 1800. Euh, également, un peu plus tard, en 2017, euh, un ouvrage donc de Mathias Girel qui est ici euh, présent, euh, « Sciences et territoires de l'ignorance » que j'ai ici et que je, je pourrais euh, faire circuler euh, tout à l'heure. Donc, on a un certain nombre de publications en sociologie, en anthropologie, en philosophie, et puis également donc en histoire, des, en histoire, donc des sciences et euh, des savoirs. Et on peut noter en 2020 l'ouvrage euh, de l'historien bien connu Alain Corbin, euh, terra incognita, une histoire de l'ignorance que j'ai là également, que je pourrais faire euh, circuler. Et puis tout récemment, alors c'est tellement récent que je n'ai pas pu encore le, le, en prendre connaissance, mais euh, un ouvrage de Peter Burke, qui est un, un historien des, des savoirs, euh, de, de l'histoire culturelle, euh, qui vient donc de faire paraître euh, aux presses universitaires de Yale un ouvrage euh, qui s'intitule « Une histoire globale » de l'ignorance, donc vraiment sur la très longue durée et euh, sur un espace très, très, très, très, très étendu. Et la question que se pose euh, Bach dans cet ouvrage, pour autant que je puisse en juger, puisque je je pas encore, il paraît euh, là, euh, je crois, à l'instant, euh, c'est euh, « Sommes-nous euh, plus ou moins ignorants que euh, nos euh, prédécesseurs, ou que les, les siècles passés ?» Euh, et euh, Buck s'intéresse aussi aux différentes formes de l'ignorance, donc l'ignorance feinte ou l'ignorance euh, réelle, euh, et également euh, euh, l'ignorance consciente ou inconsciente, etc. Enfin, il fait un certain nombre de, une sorte de typologie euh, de, de l'ignorance. Alors, c'est aussi, je pense, un certain nombre de, de, de questions qu'on va se poser euh, là euh, ce soir, euh, grâce donc à nos euh, intervenants, dont je vais dire juste. Un mot euh, très brièvement, puisque je vais ensuite leur demander de, de présenter un peu plus précisément leurs travaux en lien avec l'ignorance. Hein, euh, comment comment l'ignorance s'inscrit dans leurs dans leur recherches Alors, donc nous avons. Alors d'abord, je, je, je remercie euh, nos, nos quatre intervenants vraiment très, très chaleureusement d'accepter cette, cette discussion, hein, parce que c'est vraiment plus une discussion sur l'ignorance qu'autre euh, qu chose. Hein. Euh, donc, nous avons en ligne Mathias Girel, euh, qui est donc maître de conférence, donc qui est en haut euh, sur l'écran, sur euh, qui est maître de conférence en philosophie à, à l'ENS euh, Ulm, euh, qui est membre du laboratoire La République des Savoirs, qui est un, un laboratoire de, de l'ENS du Collège de France et du CNRS, et qui est aussi directeur du Centre d'archives en philosophie, histoire et édition euh, des sciences, dont, dont j'espère il nous dira euh, quelques mots, puisque c'est vraiment un, un, un lieu où on travaille, sur, sur l'ignorance. Euh, nous avons également en ligne, donc je présente par ordre alphabétique, je précise, euh, Maëlle Goumri, qui est chercheur associé au laboratoire SERMES euh, 3, donc, qui est, signifie centre de recherche médecine, Science, santé, santé mentale, société et qui est docteur en sciences, techniques et sociétés, donc sociologie et euh, histoire des sciences et des techniques, et qui est spécialiste des énergies, et donc je, je crois du nucléaire en, en particulier. C'est ça. Euh, nous avons également donc, Philippe Amou qui, euh, qui est ici, qui est euh, professeur d'histoire de, de la philosophie britannique à Sorbonne Université, qui a aussi passé de nombreuses années euh, ici, hein, à, à, à Nanterre. Et euh, Justina Moisard-Lanvin, euh, qui est post-doctorante en sociologie à l'Université euh, Paris-Cité, qui est également membre du, du CERMES, si je ne me trompe pas, euh, et qui est spécialiste de euh, la pollution de l'air. Voilà. Alors... Euh, donc, nous allons euh, échanger pendant environ euh, une heure hein, et ensuite, donc, nous prendrons euh, vos questions si vous en avez euh, voilà, pendant la demi-heure qui reste, sachant que euh, nous terminerons au plus tard à 19h et pas, pas après. Voilà. Euh, alors, donc, euh, première, euh, première chose, comme je, comme je le disais, euh, est-ce que vous pourriez chacun, chacune, présenter, enfin, expliquer comment… L'ignorance intervient dans votre euh, dans votre domaine de recherche. Comment vous est-ce que c'est un, un, un thème euh, auquel vous vous êtes intéressé directement ou qui euh, qui est arrivé dans vos dans vos recherches et de quelle de quelle manière Alors je ne sais pas euh, qui, qui souhaite si quelqu'un souhaite commencer. Euh, euh, bah, c'est dans l'ordre alphabétique ou on... <rire> <rires> <rires> et, Tina, vous voulez commencer peut-être. <rire> Vous possible. avez l'air de. <rire> bon. Si, si, je peux commencer. Alors, donc, en fait, récemment, j'ai soutenu une thèse euh, donc, euh, qui a porté sur les différentes formes de savoir euh, et d'ignorance qui sont accumulées de très longue, date, très longue date sur le problème de la pollution de l'air euh, à Paris. Et en fait, j'ai montré comment le corpus de savoir qui a été produit en fait, sur la pollution de l'air est fragmenté en, fait, en deux types de savoirs le premier type de savoir ce sont des savoirs métrologiques euh, qui portent donc sur la mesure de la pollution de l'air la surveillance et le deuxième type de savoir c'est vraiment les savoirs sanitaires qui sont plutôt les savoirs euh, sur les pathologies les maladies que l'on peut associer en fait euh, au problème de la pollution de l'air et donc cette fragmentation des savoirs qui a été produite sur la pollution de l'air c'est un résultat en fait d'une mobilisation successive Différents groupes d'acteurs scientifiques qui sont intervenus sur le problème de la pollution de l'air depuis euh, euh, le grand smog de Londres de 1952. Et j'ai pu montrer en fait que, donc, depuis le, le grand smog de Londres, qui était un brouillard en fait très mortel de, de la pollution de l'air à Londres, euh, la pro donc, depuis ces grands smogs, la production des savoirs a été l'un des principaux modes d'action qui a été euh, mis en place, utilisé par les autorités publiques pour prendre en charge le problème de la pollution de l'air. Et donc, cette fragmentation des savoirs qui s'est construite sur la langue durée, elle a des effets sur les savoirs qui sont produits, mobilisés et ignorés aussi par les autorités publiques. Et donc, cette fragmentation, de fait, elle a deux effets que l'on pourrait dire sont paradoxaux. Le premier effet est une accumulation de données de mesures de la pollution de l'air. Et ce qui est intéressant, c'est que les autorités publiques accumulent les données de mesure sur la pollution de l'air, alors que la question principale des associations des citoyens, des collectifs des citoyens, c'est la question en fait, quelles sont les pathologies plutôt que que l'on pourrait associer en fait vraiment à l'échelle locale à la pollution de l'air. Et le second effet, et c'est là vraiment où l'ignorance intervient dans mes recherches, est la production de la science non faite euh, sur la pollution de l'air. Donc la science non faite, donc pour ceux qui ne connaissent pas, est une forme de l'ignorance qui a été définie par David Hess et euh, Scott Frickel comme une part absente, incomplète ou partielle des savoirs dans certains domaines de recherche. Et donc en fait, aujourd'hui, on se rend compte que les autorités municipales disposent d'une part de données de mesure de la pollution de l'air, de l'autre part, euh, des données sanitaires, donc euh, concernant euh, les différentes pathologies en fait euh, qu'on a qu'on a en fait à Paris. Et donc, c'est des données en fait euh, que l'on peut retrouver par exemple à la science maladie. En fait, euh, voilà, il y a un ensemble de pathologies qui sont enregistrées par la science. Et cependant, ces deux ensembles de données en fait ne sont pas forcément mis en euh, relation mise en perspective ensemble. Et donc de fait, de nombreux experts scientifiques ne veulent pas euh, créer, euh, en fait, superposer ce, ces différents types de données pour ne pas justement euh, créer de relations causales entre l'exposition à la pollution de l'air à Paris et les différentes pathologies que l'on peut également en fait retrouver euh, à Paris. Et euh, donc voilà. Donc euh, ainsi, donc je, je montre en fait de, euh, comment la science, en fait, peut résulter d'une non mise en relation en fait de savoir fragmenté. Voilà, Donc, c'est comme ça que l'ignorance intervient uh, principalement dans mes travaux. D'accord, merci. merci. Est-ce que peut-être peut qu'on peut passer à, à Maëlle, puisqu'il y a peut-être un lien, enfin, les, vous travaillez dans le même laboratoire, j'imagine que vous avez peut-être des approches similaires Effectivement, puisque euh, donc, nous constituons un groupe de recherche euh, qui s'est particulièrement intéressé euh, à la question de l'ignorance. Et donc, euh, je vais évidemment parler de mes propres recherches, mais je voulais dans un premier temps présenter euh, les recherches qui ont été euh, celles de Soraya Boudia, euh, de Justina Mozerlampin, euh, que vous venez d'entendre, mais également euh, de mes collègues euh, Laura Barbier et Lisa Klausman, puisque nous sommes euh, un ensemble de jeunes chercheurs euh, et, qui travaillent sur les questions d'ignorance et qui s'est notamment traduit par la publication d'un numéro spécial dans la revue d'anthropologie des connaissances à laquelle Sandrine a participé et on la remercie. Alors sur l'aspect collectif de notre travail, on s'est intéressé finalement à savoir où est-ce qu'on en était dans les études de l'ignorance, notamment sur les questions sanitaires mais pas seulement, également dans les questions environnementales et les questions sciences société de manière assez générale. Et dans le cadre du travail que nous avons vu, enfin que nous avons fait, euh, nous étions un peu arrivés à la conclusion que euh, finalement, euh, c'est un champ de recherche qui est déjà très structuré, notamment aux États-Unis, pas seulement, euh, également en France, mais que assez paradoxalement, ce champ de recherche. Euh, s'intéressait à un nombre limité d'espaces géographiques, euh, notamment euh, dans les pays du Nord, très, très concrètement, et également à un nombre de domaines scientifiques euh, assez restreints, et notamment qui sont euh, principalement des domaines dits de santé-environnement, euh, auxquels je pense la plupart d'entre vous êtes peut-être déjà familiers, mais c'est euh, l'ensemble des études qui euh, tentent de faire un lien entre euh, l'exposition à un certain nombre de pollutions et euh, l'état de santé des populations, donc avec un certain nombre de controverses, par exemple, autour de l'usage des pesticides, de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau, etc. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons décidé de mener une réflexion collective sur la manière de poursuivre ces études de l'ignorance et dans laquelle s'intègrent nos différents travaux. Et en ce qui me concerne, j'ai fait ma thèse sur le risque d'accident majeur en France et la manière dont les institutions prenaient en charge le problème du risque d'accident nucléaire majeur et produisaient des savoirs pour essayer de prévenir cet accident majeur qui euh, contrairement à ce que l'on peut penser fait partie des préoccupations de l'industrie nucléaire et des institutions de régulation depuis quasiment le tout début euh, du développement de l'énergie nucléaire et euh, alors pourquoi s'intéresser finalement à l'ignorance euh, alors que je m'intéresse au savoir euh, qui, euh, qui tente en tout cas euh, d'apporter une réponse, notamment technique, euh, à la prévention de l'accident majeur, c'est parce que finalement, euh, il y a eu une tentative tout au long de l'histoire du nucléaire euh, d'essayer de cadrer euh, l'accident majeur, essayer d'imaginer ce qu'il pourrait être et comment est-ce qu'on pourrait le prévenir. Et finalement, euh, ces différentes parades, euh, parfois ont montré leur efficacité, mais parfois ont également montré leur faiblesse. Un certain nombre, disons que l'ensemble des accidents majeurs qui se sont déroulés, euh, notamment Fukushima euh, ou Tchernobyl, par exemple, euh, finalement étaient bien au-delà de ce qui avait été envisagé. Et donc, dès lors, euh, la manière dont on ignore les accidents possibles euh, m'a particulièrement intéressée. merci beaucoup. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait votre micro, euh, Sandrine. Si je... Oui, vous avez tout à fait raison. Voilà, je vous entends très bien maintenant. Bah, Allez-y Mathias, si vous... Bon, bah, écoutez, euh, merci, je pense que vous avez présenté l'essentiel euh, tout à l'heure et je voulais euh, vous dire que j'étais navré de ne pas être physiquement présent avec vous ce soir, mais que cette rencontre me faisait euh, très plaisir, je suis très intéressé euh, aussi des, des questions qu'on aura peut-être tout à l'heure. Euh, moi, je suis arrivé à cette question de l'ignorance d'une manière un peu détournée, puisqu'à l'origine je travaillais sur... Euh, des auteurs qu'on appelle les auteurs pragmatistes américains, Charles Peirce et d'autres, et qui s'intéressaient à la notion d'enquête, et en, notamment à la science comprise comme une pratique. L'idée qu'à travers un certain nombre de pratiques normées, on produit de la connaissance. Et la question que je me suis posée à ce moment-là, avec d'autres, et puis il y avait tout un contexte d'études qui avait bien été rappelé au départ, je me suis demandé si certaines catégories de l'action, pouvait s'appliquer à cette action particulière qui est l'enquête, et notamment l'échec, l'échec persistant et l'échec sous l'effet d'un tiers d'une stratégie de, de quelqu'un d'autre. Ce qui voilà, ce qui sont des, disons des problèmes ou des catégories qui se présentent assez souvent quand on analyse l'action. Donc ça, c'était le, le point de départ euh, lointain, et ça m'a conduit. Je vais vous épargner les étapes, mais à tout un travail, euh, donc à la rencontre de la philosophie de la connaissance et de la, de l'histoire des sciences. Ça m'a conduit, euh, par exemple, en 2000, euh, 2014, euh, à faire l'édition française du livre de, de Proctor, euh, Golden Holocaust, qui est sur l'industrie du tabac, où là, on a euh, une variante, disons, stratégique d'ignorance produite, mais qui n'est qu'un des aspects de ce qui m'intéresse. Mais en tout cas, c'était intéressant d'avoir cette approche fondée sur des archives, sur 80 millions de pages d'archives. Et ça, c'est toujours, euh, bah, toujours intéressant de pouvoir... Euh, démonter des, des stratégies voir ce qu'elles ont fait à la connaissance publique parfois et ce, cet intérêt pour les archives euh, m'a accompagné quand j'ai pris la, la direction du effectivement du centre d'archives en philosophie histoire et édition des sciences rue Dulme alors qui euh, a une partie très très classique hein, dans les fonds dans les fonds par exemple euh, de Georges Canguilhem ou d'autres euh, historiens des sciences, d'historiennes des sciences, de scientifiques. Euh, mais en arrivant, j'ai euh, créé un nouveau fonds sur l'ignorance qui comprend d'ailleurs... Euh, beaucoup d'articles et de livres disponibles en salle de lecture. Vous êtes toutes et tous bienvenus pour les, les consulter. C'est ouvert tous les jours de la semaine. Et il y a aussi une, une bibliographie collaborative en ligne sur Zotero que vous pouvez librement charger. Vous pouvez même proposer des, des contributions. Elle est incomplète sur un certain nombre de points. Il y a de London Science là aussi, j'en ai peur. Et donc j'ai ce, ce travail documentaire et on travaille sur des, des sources papier, puis on enregistre aussi des, euh, des entretiens. Là récemment, j'ai fait un entretien avec Scott Frickle, qui devrait être monté et publié dans le mois qui suit. On en a fait avec euh, Lindsay McGoway, Soraya, Boudia, dont on a parlé tout à l'heure. On essaie de, de constituer un petit peu disons, des, des sources euh, de travail pour les collègues chercheuses et, et chercheurs. Et euh, voilà, je ne veux pas être trop long, mais euh, c'est tout ce travail qui m'a accompagné effectivement dans la petite synthèse qui est euh, science et territoires de l'ignorance, où j'essaie de rendre compte d'une partie des, des travaux euh, sur l'ignorance. C'est disponible sur Open Edition, si vous voulez le consulter, ça voilà. Acheter des livres chez Kouaé si vous voulez, mais en tout cas, il est disponible librement. Et enfin, je terminerai là-dessus, ça m'a conduit à, disons, à, à entrer dans des collaborations avec euh, notamment euh, euh, des réalisateurs. Et j'ai co un, un documentaire qui s'appelle « La fabrique de l'ignorance » et qui est passé... Euh, euh, en février 2021 sur Arte, qui est repassé sur, euh, sur France 5, où on a une sorte de, de fenêtre sur certaines des, des recherches. Il faudrait faire la, la suite, mais ce sera pour, pour plus tard. Voilà ce que je, je dirais en, en, en entrée. Merci beaucoup. Merci Mathias. Philippe euh, Oui, bonjour. Alors, Avant de me présenter, je voudrais juste ajouter un titre à la bibliographie présentée par Sandrine Parajot tout à l'heure. C'est un livre de Sandrine Parajo qui vient de paraître. Enfin, elle me dit qu'il n'est pas encore sorti. Hein. Il s'intitule « The Paradoxes of Ignorance in Early Modern England and France ». Et ça correspond un peu à tes derniers travaux, notamment ceux qui ont été à, à la source de ton habilitation. Donc je les connais un peu et sont, ils sont passionnants. Voilà. Donc j'espère que le livre sera bientôt en bibliothèque. Pour ma part, moi je m'intéresse à. Euh, je suis historien de la philosophie, mais aussi historien des sciences et je m'intéresse particulièrement à la période qu'on appelle, je mettrai des guillemets, la Révolution scientifique. Il y a une manière de raconter cette période. En gros, hein, depuis Galilée jusqu'à l'âge de Newton, il y a une manière de raconter cette euh, cette épopée de la science. Euh, toute positive, hein, c'est un peu la manière du XVIIIe siècle qui dit au fond c'est le moment de dissipation euh, des ténèbres, de la fin d'une espèce d'obscurantisme qui était propre à la, disons, à la science préclassique et euh, par les lumières de la raison d'une certaine façon. Et... Et euh, voilà, ce type de, de discours euh, est très sensible aussi dans une certaine héroïsation des découvreurs. Je vous donne un exemple, parce que je vais y revenir dans un instant. Euh, Alexander Pope, euh, dans un poème euh, fameux du début du XVIIIe, euh, décrivait les choses ainsi, « Let Newton be, and uh, all was light hein, », que Dieu dit hein, que Newton soit et tout était lumière, d'une certaine façon. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé euh, en travaillant sur l'histoire de la science moderne, c'est une sorte de contrepoint pessimiste hein, et négatif par rapport à cette histoire héroïsée. Et euh, euh, paradoxalement, Newton lui-même, qui réfléchissait à, à la fin de sa vie sur son accomplissement, alors c'est un, un propos rapporté hein, par un biographe hein, contemporain, euh, écrivait ceci, hein, c'est une sorte de propos assez étrange, « Je ne sais pas ce qu'il en semble au monde, mais quant à moi, il me semble que je n'ai été qu'un garçon jouant sur la plage » et me divertissant de temps à autre en découvrant un galet mieux poli ou un coquillage plus beau que l'ordinaire, alors que le grand océan de la vérité s'étendait devant moi dans la totalité de son mystère. » Et je pense que c'est bon, une phrase assez symptomatique, je pense à un certain climat intellectuel hein, qui est indissociable, à mon avis, du progrès de la science moderne, qui est euh, cette idée qu'au euh, fond… Euh, en nous faisant euh, découvrir de nouveaux êtres, euh, au télescope, au microscope, en nous découvrant de nouvelles lois, euh, d'une certaine façon, la science nous fait aussi découvrir l'étendue de ce qui reste à connaître hein, et euh, nous donne le sentiment d'une nature qui en quelque sorte en débord sur euh, l'entendement humain, sur les facultés humaines de connaissance. Hein. Et je pense que c'est euh, voilà, quelque chose qui est assez peu remarqué d'une certaine façon, mais en fait on trouve des attestations au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, de ce, de ce sentiment euh, au fond d'une nature qui n'est pas a priori faite pour être connue des hommes. Galilée disait euh, au sujet de la nature qu'elle est inexorable, on peut essayer de la prier pour qu'elle se fasse connaître, hein, mais elle ne se donne pas à connaître d'une certaine façon. Et voilà, donc c'est cette forme moderne de ce que euh, euh, Nicolas De Cuse appelait la docte-ignorance, cette idée qu'il y a une disproportion entre euh, les facultés humaines et l'objet de connaissance, qui m'a intéressé à la fois en philosophe, donc je me suis intéressé à des auteurs comme euh, euh, Robert Boyle ou, euh, ou euh, John Locke qui se sont intéressés aux limites de la raison, et puis en historien des sciences aussi, et en, en essayant de tisser ce fil euh, paradoxal. Hein, de, une sorte de, de, de, de scepticisme euh, scientifique hein, qui s'associe au progrès de la science. Voilà donc euh, pour euh, ouais, euh, un aspect des recherches que j'ai pu mener euh, qui touche à l'ignorance, hein, vous voyez, de manière un petit peu latérale, mais qui touche à l'ignorance, je crois quand même. Mmh. Mmh, tout à fait. Merci beaucoup, Philippe. Euh, alors, bah, merci à tous les, tous les quatre d'avoir situé effectivement votre rapport à, à, à l'ignorance. Alors, euh, ce qui, ce qui m'intéresserait, c'est de, de, de savoir comment… En fait, finalement, qui, qui est ignorant dans, vos, dans, vos, dans ces approches-là euh, De quoi et Enfin, pourquoi parler d'ignorance, finalement Comment vous définissez véritablement l'ignorance Et effectivement, on ne peut pas parler d'ignorance de, de, sans dire euh, qui est ignorant, qui dit que l'autre est ignorant, hein, euh, voilà, et, euh, et, de, et de quoi Est-ce que vous, vous pourriez juste préciser un peu euh, euh, ça Peut-être Justina, si vous je voulez re repartir. Alors tout d'abord, donc concernant peut-être cette définition en fait de l'ignorance, comment on peut définir l'ignorance Et je pense que ce qui est important à dire, c'est ce qu'on a aussi montré dans le numéro spécial qu'on a publié en fait sur l'ignorance, c'est qu'il n'y a pas une seule forme d'ignorance. Il y a différentes formes d'ignorance qui s'accumulent, s'enchevêtrent les unes avec les autres. Euh, je vais illustrer en fait ça à, à... à travers un... un exemple très rapide. Donc en fait, j'ai étudié dans un des chapitres de ma thèse. Comment une équipe d'experts municipaux a essayé de cartographier la fragilité en santé environnementale à Paris et euh... Au départ, en fait, cette équipe a cartographié, euh, a, a compté, cartographier en fait une quinzaine de pollutions euh, environnementales à Paris euh, voilà, sur une carte. Et cependant, très vite, en fait, elle s'est heurtée en fait à différentes formes d'ignorance en fait réglementaire, euh, institutionnelle, agnotologie, euh, euh, la science non faite, donc euh, qui sont donc euh, formes d'ignorance plutôt issues de surveillance réglementaire de, de problèmes de santé environnementale. Cette équipe de, de, de recherche, elle ne pouvait pas surmonter ces, ces en fommilliance. Donc, en fait, elle les a reproduits en fait, dans la cartographie euh, de pollution euh, et de nuisance environnementale. Et au final, euh, la cartographie, donc au départ, elle était censée, en fait, cartographier 15 polluants. Au final, elle euh, ne cartographie que 4, qui sont donc la pollution de l'air, les bruits, les immeubles à risque de dégradation et la carence en végétation. Donc, pour répondre aussi à la question qui est ignorant finalement, donc dans mon cas, c'était les experts institutionnels et les autorités publiques aussi qui ont financé, en fait, ces études. Mais, en fait, ce qui est intéressant je pense à dire et important, c'est que cette ignorance eh, qui est produite par les experts scientifiques, elle n'est pas invisible en fait aux citoyens qui sont exposés dans la vie de tous les jours à ces différents types de pollution. Et euh, parce que ces, ces personnes-là en fait, elles subissent dans leur quotidien ces, ces différentes formes d'ignorance. Et donc euh, ce qui est intéressant aussi, c'est face à ces manques persistants de... Données euh, scientifiques sur certaines euh, pollutions à Paris, mais aussi ailleurs. Et on assiste en fait à un essor des dispositifs participatifs et citoyens à, à Paris et dans d'autres grandes villes, avec euh, finalement le recours euh, croissant euh, de, ces, de ces collectifs de citoyens aux nouvelles technologies. Dans le cas de la pollution de l'air, c'est les capteurs euh, numériques, où on peut voir en fait euh, où ils mesurent la pollution de l'air, ou euh, biocapteurs euh, passifs. Et. Euh, Indirectement, en fait, euh, leur objectif est de combler en fait, ces différentes formes d'ignorance qui sont produites par les, ex les experts institutionnels. Donc voilà. Euh. Mm -hmm. D'accord, oui, c'est intéressant. Donc en fait, ce sont les, oui, les, les experts qui produisent de, de, de l'ignorance. Et juste, est-ce que vous pouvez préciser sur l'ignotologie parce, mm -hmm. qu euh, mm -hmm. euh, parce que je crois qu'on n'a pas mentionné encore depuis le début et peut-être expliquer ce que c'est brièvement. Je ne suis pas sûre que ce soit connu de, de tout le monde. Alors, euh, très rapidement, donc, moi, je pense que Mathias Girel peut. <rire> oui, voilà, genre, Mathias pourrait avoir plus que moi, mais très rapidement, <rire> en fait, euh, l'agnotologie, c'est plutôt parce qu'il y a différentes formes d'ignorance. Moi, j'ai surtout étudié l'ignorance institutionnelle, qui est une euh, ignorance qui est produite par les euh, experts scientifiques, mais pas de manière volontaire. Mm -hmm. L'agnotologie, euh, je pense, c'est plutôt en fait l'ignorance qui est produite de manière volontaire par des industriels. Euh, euh, pétrochimie, voilà, tous tout, tout les grands euh, lobbies en fait, industriels où ils essayent en fait, de, de cacher certaines formes de connaissances qu'ils peuvent avoir, n'est pas les rendre publiques. Donc voilà, c'est plutôt l'agnotologie. Mais je suis sûre que les autres collègues euh, auront peut-être une réponse un peu plus euh, claire de ce qu'est qu l'agnotologie. Mathias, toi tu sais peut-être. Oui, Mathias, est-ce que vous voulez euh... oui, oui, alors. Euh, je sais, je sais pas par où je. Alors, je vous perds hein, quand je suis en plein écran, je vous vois plus, mais je vous entends. Euh, je sais pas par où commencer. Peut-être juste sur le. Je vais juste rebondir sur agnotologie, puis je vais puisque la question portait aussi sur les cadrages ou les. les merci. Sur les définitions de l'ignorance, j'y reviendrai euh, tout de suite. Agnotologie, effectivement, alors c'est un peu une sorte de création euh, conceptuelle ou. Euh, linguistique discutable de, de Proctor, de Robert Proctor, pour désigner en gros, donner un terme générique euh, aux études sur l'ignorance, parce qu'à l'origine, c'était euh, aussi bien les fronts de la science que le secret, que une partie de science non faite, d'un done science. Et après, ça a été associé à, disons, à plus une version stratégique de l'ignorance, avec des acteurs qui cherchent à faire ignorer ignorer des des faits importants à, à d'autres acteurs. Je pense qu'à l'origine, on voit dans les colloques qui ont été organisés à Stanford et à Penn State en 2002-2005, c'était un peu toute cette variété. Quoi. Il y avait un peu tous ces tous ces auteurs. Donc agnotologie, c'est en gros c'est la même chose que ignorance studies, mais à partir d'une racine grecque. Euh, le, ce que je retiens, disons de, de ça, c'est que quand vous publiez ou faites quelque chose là-dessus, les éditeurs vous disent si vous avez un passage radio ou télé, surtout sur ne prononce pas le nom. Parce que ça, ça donne, pourquoi je, je dis ça Parce que ça donne un aspect terrible et inquiétant à quelque chose à, qui est très répandu. On, on s'est toujours interrogé sur l'ignorance. Philippe l'a rappelé tout à l'heure avec une très belle citation. Enfin, ça, on retrouve ça dans, dans, différents, dans différents domaines. Donc moi, en tout cas, c'est tout à fait vrai qu'on s'est servi du terme pour désigner des, disons, des versions stratégiques d'ignorance produite. Mais moi, je l'entends en un sens un petit peu plus large. Et si je reviens, si je peux... À, cette question de la définition, moi je vais pas. Personne a une définition magique de, de l'ignorance, hein, parce que ça se saurait. Sinon, je ne suis pas sûr qu'on est on mieux que la définir comme une privation d'une connaissance, l'absence d'une connaissance. Mais en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les choses, les choses, voilà, complexes commencent à ce niveau-là, parce que évidemment, il suffit pas de dire qu'on qu est privé d'une, enfin que Quelqu'un ou quelque chose n'a pas une connaissance pour avoir déterminé son ignorance. Je pense qu'on ne peut pas qualifier une ignorance si on n'introduit pas un petit peu de relation dans le terme. Je veux dire par là une relation à un état du savoir, par exemple, un état des sciences à un moment donné. Euh, Ce n'est pas la même chose d'ignorer que, par exemple, le Soleil occupe un des foyers d'une ellipse euh, voilà, parcourue par les, par les planètes, la Terre notamment, avant Kepler au moment de Kepler et après Kepler. Euh, avant, bah c'est euh, peut-être même qu'on se pose même pas la question de la forme géométrique. Euh, à l'époque de Kepler, c'est ce qu'on fait partie un peu d'une élite savante qui partage sa question. Sa, enfin, je, je parle en tremblant parce que Philippe connaît ces choses beaucoup beaucoup mieux que moi. Mais, euh, et puis, deux siècles ou trois siècles après, bah c'est simplement, euh, est-ce est qu'on a été à l'école ou pas Ou est-ce qu'on a suivi un cours de physique, d'astronomie à un moment donné Et si on définit l'ignorance uniquement comme une privation de connaissances et on s'arrête là eh ben, on peut pas distinguer, en fait, euh ces types d'ignorance et donc moi je suis effectivement très en faveur d'une typologie assez fouillée, euh, de l'ignorance prise dans sa pluralité. Je pense qu'il y a des, des types d'ignorance qui relèvent d'une distribution de la, de la connaissance, d'une distribution sociale, le secret, bah, quelques-uns savent quelque chose, et les autres n'ignorent quelque chose que parce que les premiers savent ce qu'il y a à savoir, ça peut être un anniversaire surprise, ça peut être le secret de la bombe nucléaire, enfin tout ce que vous voulez, mais on fait référence plutôt à une distribution euh, sociale. Euh, alors que dans d'autres cas, euh, il me semble que l'ignorance est davantage rivée à des questions. C'est-à-dire que là, la connaissance n'est plus disponible, n'est pas encore disponible, on est sur un front de la science, personne n'a la réponse définitive à la question, ce n'est pas une question de distribution sociale, c'est une, voilà, une affaire de questions plus ou moins profondes qui interrogent la nature. Et je pense qu'en tout cas, disons, Là, à ce stade très préliminaire, je pense qu'il y a quand même deux grands types d'attribution d'ignorance. Soit on fait référence à une distribution de la connaissance, soit des perspectives sur la connaissance, soit euh, on renvoie à une connaissance qui n'existe pas encore. Et ce qui est très banal, tout programme de recherche formule une ignorance, euh, voilà, dit ce qu'on aimerait connaître. Et avec, euh, on a parlé de London Science tout à l'heure, parfois on a la, disons, la caractéristique supplémentaire qu'il y a des groupes, des communautés qui sont très mobilisées, qui elles voudraient vraiment avoir la réponse à la, à la question. Et enfin, si je suis pas trop long, mais je vous promets que j'ai fini. Ce qui est intéressant, c'est de voir s'il y a une symétrie entre les types de connaissances et les types d'ignorance. Enfin, c'était en filigrane dans ce que j'ai dit, mais sans, disons, rentrer dans trop de subtilités. Les gens qui travaillent sur la connaissance, souvent, ils distinguent les connaissances qui portent sur des faits, voilà, des faits du monde, euh, bon, euh, des connaissances qu'ils appellent objectuelles. Ou euh, c'est quand on dit que je connais. Par exemple, je connais Philippe Amou parce que nous avons étudié et lu l'Alcifron sous la houlette bienveillante de Laurent Jaffro il y a un certain nombre d'années. Euh, ce serait « Acquaintance » en anglais. Et puis, euh, ben je ne connais pas Paul McCartney. Et J'aurais beau lire tous les livres que je veux sur lui, je ne pourrais pas dire je le connais bien. Euh, et puis enfin, il y a une connaissance qui est davantage liée à un savoir-faire. Je sais... Construire des enceintes acoustiques pour, euh, avec des haut-parleurs, euh, je ne sais pas euh, opérer une centrale nucléaire, par exemple. Et donc, la question, c'est intéressant de savoir si, euh, bah, si on a trois types d'ignorance qui correspondent à ces trois types de connaissances, comment ça s'articule, comment. Euh, Commence à s'enchevêtre Alors, c'est que le début d'une typologie, mais je pense qu'entre les deux grands types d'attributions, est-ce que c'est une ignorance que j'attribue à d'autres, même s'ils ne sont pas conscients Et là, je m'appuie sur une distribution sociale de la connaissance, ou est-ce que c'est, finalement, je fais référence à des questions ouvertes Et puis, euh, la question des, des niveaux de connaissance, est-ce qu'ils correspondent à des, des niveaux d'ignorance Il d'autres choses à dire, mais j'ai déjà été un peu long, et j'espère que ça, ça ouvre quelques pistes. Oui, merci beaucoup. Et oui, je pense que ça ouvre effectivement un certain nombre de, de, de, de pistes. Euh, on, re, on reviendra sans doute à, à certains aspects euh, en, ensuite. Euh, euh, Maëlle, peut-être alors je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites, je vais évidemment pas ajouter sur la définition en général de l'ignorance qui je pense a déjà été présentée de façon assez complète, mais peut-être dans le cas de, qui a été mon, mon sujet de thèse, du coup des ingénieurs du nucléaire, finalement qui est ignorant de quoi Alors j'ai l'impression que souvent quand on parle d'ignorance, on a toujours en tête le fait que le public est ignorant. Alors, euh, je ne parlerai pas pour la période actuelle. En tout cas, ce qui est évident, c'est que euh, le public a été maintenu dans l'ignorance euh, des risques relatifs aux accidents nucléaires dans les années euh, 60, 70, euh, et même jusqu'au début des années 2000, je ne dirai pas pour, euh, pour la période qui nous intéresse. Et moi, ce qui m'a intéressé, justement, c'est comment est-ce qu'on voit de l'ignorance euh, au sein des communautés expertes qui ont un savoir qui est important. Et d'ailleurs, c'était même, euh, quelque part, le paradoxe que je soulevais en. Enfin, qui a été la problématique de ma thèse, finalement, comment se fait-il dans un monde euh, industriel tel que le nucléaire, qui est probablement le monde euh, industriel, ou en tout cas le secteur industriel qui a eu le plus d'investissements euh, pour produire des données originales, euh, qui a des institutions de recherche dédiées et qui sont euh, très fournies, qui a beaucoup investi la question, finalement, comment se fait-il que des questions restent toujours aussi incertaines et je parle bien d'incertitude et non d'ignorance. Mais justement, euh, c'est un point qui m'a beaucoup intéressé, c'est-à-dire que dans ce monde expert, où on souhaite tout maîtriser, en tout cas, on souhaite montrer euh, euh, qu'on a une solution pour tout, souvent une solution technique, mais parfois aussi une solution humaine, euh, finalement, la place de ce que l'on ne connaît pas, de ce qu'on ne connaît pas encore, euh, bah, elle n'est pas toujours très évidente. C'est-à-dire que c'est pas ce dont euh, les ingénieurs parlent le plus spontanément, et en même temps, c'est moi ce qui m'a toujours intéressé. C'est-à-dire que euh, j'ai souvent entendu des discours, effectivement, on maîtrise les cas, dans, euh, on maîtrise la situation dans plus de 99,99999% 99 des cas. Oui, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est quest ce qui se passe dans le 0,0001% euh, qui, malgré tout, est déjà arrivé dans l'histoire. Hein. Il faut se référer aux différents accidents. Et, euh, et donc, c'est ce qui m'a conduit à voir euh, l'ignorance de façon un petit peu différente. C'est-à-dire peut-être comme ce que l'on accepte de ne pas savoir. C'est-à-dire que le monde nucléaire et enfin, la technologie nucléaire est par définition extrêmement complexe. Il y a des interactions entre des composants qui sont très différents et qui sont difficiles à maîtriser parce que c'est un système qui est extrêmement complexe et je vous épargnerai bien sûr les détails techniques. Et finalement, les ingénieurs ont toujours eu tendance à cadrer le problème en disant « oui, mais on va lancer des programmes de recherche qui vont nous permettre d'en savoir plus ». Or, force est de constater que sur un certain nombre de domaines, après plus de 60 ans d'investissement massif, euh, on n'en sait pas forcément toujours beaucoup plus sur les phénomènes, euh, et notamment les phénomènes euh, les plus rares. Euh, inversement, le fait d'avoir euh, ouvert beaucoup de projets de recherche fait qu'on est encore plus au courant du fait qu'on ne sait pas certains phénomènes. Euh, je vais prendre juste un exemple... Euh, euh, très basique, mais euh, il y a beaucoup de simulations qui se font par, euh, par ordinateur avec euh, ce qu'on qu appelle dans le jargon les codes de calcul, c'est-à-dire des logiciels euh, de simulation et de modélisation des phénomènes physiques. Et finalement, le fait qu'ils se soient perfectionnés au fil du temps montre que euh, ce que l'on pensait être certain et sous contrôle au départ, euh, notamment en cas d'accident dit de fusion du cœur, euh, finalement n'est plus aussi certain aujourd'hui parce qu'on se rend compte que euh, euh, les phénomènes sont beaucoup moins maîtrisés que ce que l'on pensait. Et donc c'est pour ça que moi, je m'intéressais beaucoup à la question quelle est la différence finalement entre une incertitude, c'est-à-dire un savoir qui aurait vocation à être connu par la suite, et l'ignorance, et est-ce qu'on peut toujours qualifier les incertitudes de jeunesse d'une technologie naissante dans les années 60, par exemple, euh, comme étant des incertitudes aujourd'hui, plus de 60 ans après. D'accord, merci beaucoup. Donc on, on commence à, à finalement à avoir un certain nombre de... de, de d'articulation avec d'autres notions importantes, en fait, qui sont, euh, sur lesquelles on pourra peut-être euh, revenir. Philippe tu... euh, ben, Moi, je, oui, je, je voulais dire des choses qui étaient assez proches de ce que Mathias euh, disait tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus, mais simplement peut-être pour insister sur le caractère relatif de cette notion. Mmh. Donc, privation de connaissance mais au regard d'une connaissance qui, est, euh, euh, qui peut être effective chez d'autres, euh, qui peut être aussi simplement une connaissance possible et une des questions que je me suis posée en, en m'interrogeant sur la définition d'ignorance, c'est qu'au fond, est-ce que, euh, euh, voilà, que, que, euh, la, la philosophie s'est souvent donnée comme tâche hein, de déterminer quel était, euh, était le possible de la connaissance, quelles étaient les limites de la connaissance, hein, quelle était la frontière du connaissable et de l'inconnaissable. Hein, et donc, euh, au fond, euh, du, du côté euh, des choses non encore connues, hein, il y a à la fois du connaissable et du... Et du non connaissable dans un sens beaucoup plus absolu, au sens de l'inconnaissable, en hein, fait. Euh, et donc, cette frontière, elle est, euh, elle est souvent, au fond, euh, l'objet euh, de l'enquête philosophique, hein, parce que, par exemple, si vous êtes familier de la chose, Kant, euh, la critique de la raison pure, c'est d'une certaine façon une enquête qui cherche à établir la limite du connaissable, hein, les, les frontières de la raison, d'une certaine façon. Euh, eh bien, cette frontière, en même temps, et je, et je pense que c'est ce qui est aussi intéressant dans une interrogation sur l'ignorance, elle est, elle est mouvante euh, peut-être, c'est-à-dire qu'il est très difficile de la signer en réalité. Hein. Et euh, l'historicité de la science nous montre que euh, bien des choses que l'on a pensé euh, en un temps ne pas pouvoir connaître hein, sont devenues euh, connaissables ou connues. Je pense par exemple, euh, je ne sais pas, euh, la structure euh, atomique de la matière pendant, pendant longtemps, en tout cas à l'époque de Locke et de Newton, on pensait qu'on ne pourrait pas la connaître, hein, et aujourd'hui on on en possède euh, euh, les principes. Euh, donc, euh, voilà, cette frontière, elle est, elle est mouvante, et, euh, et, et je pense qu'il euh, euh, est, il est intéressant de réfléchir hein, sur euh, le fait que la science s'est souvent définie en rapport avec cette frontière. Et là encore, alors je vais vous donner une autre citation, je pensais à un texte de Galilée qui est intéressant, où il, il explique que... Euh, alors, euh, par rapport à, à, à, des, à des auteurs euh, qui, euh, au fond, estimaient que euh, tout ce qui était euh, à connaître était déjà, d'une certaine façon, connu. Hein. C une sorte, c ça, ça correspond au dogmatisme, euh, disons, aristotélicien, dogmatisme des anciens. Euh, Galilée dit la chose suivante, au fond, qui veut fixer, Alors, je vous dis la, la citation, elle est vraiment intéressante, qui veut assigner des limites au génie humain, qui voudra affirmer que tout ce qui est sensible et connaissable dans le monde a déjà été entièrement vu et connu euh, et euh, il continue en expliquant que euh, euh, nous ne devons pas barrer la route à la libre recherche philosophique sur les phénomènes de l'univers, comme si nous les connaissions déjà avec certitude et les avions tous rendus manifestes. Et donc, euh, au fond, euh, je pense que ce qui est intéressant dans un, un propos comme celui-ci, c'est que c'est un certain rapport à l'ignorance hein, qui... Euh, qui, euh, qui est aussi euh, le moteur de l'activité scientifique et de, et de, euh, de, de l'ambition de recherche. Hein. Alors, tout à l'heure, euh, Mathias parlait des fronts de la science. Hein. Je pense que moi, c'est un, un thème qui m'intéresse, hein. vraiment. C'est au fond euh, euh, ce rapport que la science a hein, avec euh, ce qui lui reste à connaître, qui hein. évidemment, il, il s'agit de, de plonger en quelque sorte des filets dans l'inconnu. C'est une tâche euh, qui est extrêmement... Euh, euh, difficile, mais je pense que euh, c'est quelque chose d'essentiel pour comprendre hein, à la fois la curiosité humaine, et, et je pense que c'est aussi une, une vertu euh, du scientifique et du philosophe hein, que de reconnaître son ignorance hein, précisément dans, voilà, pour, euh, pour s'engager dans cette, cette activité d'enquête. Euh, voilà, après, j'imagine, je euh, ne sais pas, je ne veux pas monopoliser la parole, mais j'imagine qu'il y avait, dans, dans ta question, il y avait autre chose qui portait sur les, les figures de l'ignorant, ou les différentes, euh, les, voilà, les, les, les, les, les, si on pouvait faire une catégorisation, au fond, euh, des, des ignorants, euh, je pense que ça pourrait être intéressant de, de réfléchir à cela. Enfin, je ne sais pas si c'est ton projet euh, maintenant, mais, euh, mais… Oui, pourquoi pas, oui, euh, si oui, si euh, moi j'avais euh, euh, en réfléchissant à ça j'avais noté, euh, bon, qui est ignorant hein, on, on, on, dans, dans le discours philosophique qu'on a euh, euh, euh, typiquement bon, je vais, vais, vais peut-être laisser la parole à, aux autres hein, sur, euh, sur ces questions et puis je répondrai à la chose tout à l'heure si tu veux. Sur qui est ignorant Oui. <rire> Pourquoi <rire> Non, parce que j'ai l'impression que ça, non, ça, va, ça va un petit peu... Euh, euh, non, je ne veux pas monopoliser, mais bon, alors j'avais songé à, à, à, à, à trois grandes figures qui sont très dominantes dans, dans l'histoire de la philosophie, qui sont l'enfant, l'étranger ou le sauvage et le philosophe. Et au fond, je pense que c'est des figures intéressantes parce que elles sont, elles sont toutes les trois paradoxales. L'enfant, parce que, évidemment, c'est euh, l'ignorance dans sa naturalité, d'une certaine façon, c'est parce qu'on est enfant avant d'être homme qu'on a besoin d'apprendre et de s'éduquer. Hein. Et euh, l'enfance, parce que c'est à la fois euh, du fait qu'il est ignorant, c'est euh, l'enfance, le, c'est le moment euh, de l'acquisition du préjugé et de, de l'erreur, c'est la, la possibilité du préjugé et de l'erreur, elle naît parce qu'on est d'abord enfant et qu'on n'a on pas les moyens, au fond, de juger de ce que l'on nous euh, enseigne. Mais l'enfance, c'est aussi euh, voilà, c est, c est le temps béni euh, de l'âge sans préjugés, d'une certaine façon. Hein. Donc, euh, je pense que c'est une figure paradoxale qui met bien en évidence à la fois les vertus et les vices de l'ignorance. Euh, le sauvage ou l'étranger, on peut penser ici au bon sauvage euh, convoqué par les, les philosophes du XVIIIe siècle, l'étranger qui est le, le, la figure euh, euh, aussi, par exemple, euh, qu'on trouve dans, les, dans certains romans philosophiques, Montesquieu, le le persan, etc., ce sont des, des ignorants euh, qui, ont, qui sont dans un rapport d'extériorité euh, au regard de, du, du monde occidental, qu'ils qu euh, euh, qu sont appelés à, à juger et à, et à considérer. Et euh, cette extériorité leur donne une sorte de pouvoir de réflexion que ceux qui sont engagés dans euh, les pratiques morales euh, et culturelles euh, du, du, du pays où ils sont, ceux qui savent hein, ce qu'il en est euh, euh, du monde tel qu'il va, euh, n'ont pas, d'une certaine façon, ce qui est intéressant dans, le sauve, le, le, dans la, cette figure un peu mythique hein, du bon sauvage ou de l'étranger, c'est euh, qu'au fond, la, la réflexion de l'ignorant euh, est d'une certaine façon va... Euh, euh, euh, mettre en cause euh, ou va à l'encontre d'une certaine façon de la connaissance, hein, entendue comme euh, cette espèce de connaissance morale qui fait que nous vivons euh, de manière spontanée et, et euh, aisée hein, dans le monde qui est le nôtre. Hein. Mais euh, pour mettre à distance ce monde, on a besoin de ce regard de l'ignorant d'une certaine façon. Et puis, évidemment, le troisième, la troisième figure, c'est la figure du philosophe. Alors là, on pourrait dire beaucoup de choses, hein, mais évidemment, on peut penser à Socrate, c'est-à-dire à cette ignorance qui se sait, et, euh, ou ce savoir du non-savoir. Hein, et là encore, avec euh, bon, la, la vertu de la chose, hein, au sens où la philosophie, euh, euh, dans sa définition socratique, en tout cas, c'est une manière euh, raffinée de cultiver l'ignorance, hein, puisqu'il s'agit de ne laisser reposer sa son jugement sur rien, sur rien qui soit préjugé, hein, sur cette idée que, au fond, toute science consiste en interrogation, en aporie. On a souvent dit, parfois, de manière un petit peu péjorative, que la philosophie, c'était le, le réservoir de l'ignorance humaine et que euh, c'est la discipline qui s'intéresse aux questions dont on ignore la réponse, hein, questions qui deviendront plus tard, peut-être, des questions scientifiques. Euh, mais... Euh, en tous les cas, moi, je pense que la philosophie, elle a cette, cette, cette vertu, hein, précisément, hein, d'interroger euh, et euh, de, de, précisément de constituer les questions, hein, peut-être pour les rendre, pour les mettre ensuite euh, au service de la science, éventuellement. Euh, donc, euh, voilà, donc... Euh, je pense qu'on a ces trois figures, hein, qui sont trois, trois figures à la fois vertueuses et vicieuses de l'ignorance. Hein, et il me semble que c'est intéressant de, de les considérer. Alors, c'est très, très abstrait. Et je pense que me, nos, nos collègues ici ont des choses plus concrètes à dire. Alors, euh, voilà, est-ce que, euh, est que les, les autres, vous avez aussi des, des figures de l'ignorance dans vos, dans vos travaux Parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est un... C'est assez intéressant, ces figures de l'ignorance. Alors, tu n'as pas mentionné l'idiot, en fait, qui est vraiment euh, voilà, aussi une figure de, de l'ignorance qu'on peut, euh, peut trouver, mais qui, qui, qui peut croiser les autres que tu, euh, que tu as mentionnés. Certes. <rire> Alors, est-ce que, euh, voilà, est -ce que vous avez des, des, des, des figures de l'ignorance euh, je ne sais pas, Mathias, Oui, alors moi, je ne sais pas si j'ai des, des figures aussi déterminées que les, les personnages que, que Philippe Amou a présentés, mais qui me vont très bien parce que, en fait, ces, ces exemples faisaient deux choses, si je peux me permettre. Euh, ça parlait de nous, parce que nous avons tous été enfants, nous sommes tous les étrangers de, de quelqu'un d'autre. Alors, philosophe, on verra, on peut, on peut, on peut répartir la question, mais. mais et, donc ça c'est un premier rôle, euh, chacun peut s'identifier à ses figures ou se trouver dans cette position et ça permet aussi de déstigmatiser l'ignorance parce que bon peut-être qu'on on prend un peu d'avance sur les vices et les vertus de l'ignorance mais l'ignorance peut avoir des, des effets protecteurs dans un certain nombre de, de cas. Euh, Philippe Amou prenait l'exemple de, de Socrate, Bon bah le début des dialogues de Platon qui met en, met en scène Socrate, c'est la concurrence entre des puissants qui prétendent savoir quelque chose, le courage, la justice. Et il y a un côté, euh, disons, irrévérencieux euh, de résistance à des pouvoirs que de montrer que ces pouvoirs ne s'appuient pas sur des, des connaissances, se réclament d'un savoir qui n'en est pas un. Et, euh, et ce faisant, euh, bah, ça donne une autre image de, des gouvernés, et des gouvernants. Je pense que ça peut fournir des, euh, c'est peut-être un peu illusoire de le penser, mais des outils de résistance, de montrer que parfois des pratiques de pouvoir s'appuient sur des savoirs qui n'en sont pas. Des choses qui sont présentées comme des savoirs, mais qui, soumis à la question, n'en sont pas n'en sont, sont pas vraiment. Et donc, je pense que ça, c'est intéressant parce qu'à partir de ça, on pourra peut-être en discuter un peu plus avant, mais ça permet de voir des, des aspects positifs et vertueux de, de l'ignorance. Euh, ensuite, si on réfléchit sur les, les sujets ou les, les incarnations, euh, dans, dans votre cadrage, dans votre introduction, ce qui, est, ce qui était passionnant, c'est qu'on, tout à l'heure, au tout début de la séance, on retrouvait un trope de l'époque actuelle dans laquelle on accable nos semblables d'être ignorant, crédule, etc. Et il y a souvent des attributions d'ignorance qui sont un peu rapides, effectivement. On imagine que, voilà, ce serait le règne de l'ignorance partagée sur les réseaux sociaux. Je trouve que là aussi, c'est un, disons, c'est une prémisse bien pratique pour des certaines formes de pouvoir qui veulent s'épargner le temps de, de la délibération. Mais bon, ça nous mènerait sans doute. Sans doute plus loin. Juste pour rester sur les, les identifications des sujets de l'ignorance, je pense que c'est une question tout à fait centrale. Et là aussi, faut c'est pas étonnant, on va trouver des sujets différents selon les questions. Ce qui est intéressant sur la question des fronts de la science, à laquelle on était revenu, euh, c'est forcément une question qui dépasse l'individu qui la pose. La connaissance, je peux me limiter à dire ce qu'on a trouvé dans mon laboratoire, ce qu'on a établi telle connaissance, testé, ça a été publié, ça a été prouvé. Si je me mets à dire, aujourd'hui, on ignore si, euh, par exemple, si la matière noire, euh, l'énergie noire présente telle ou telle propriété, d'un seul coup, j'ai changé de registre, parce que là, je me prononce sur tous les laboratoires de toute la planète entière, j'ai un propos qui est global, et j'ai aussi un propos qui est normatif, c'est-à-dire que je, je sous-entends qu'il serait intéressant d'en savoir plus sur cette chose-là. Et donc, on a une sorte de changement de focal qui peut, voilà, qui disparaît si on aplatit les textes, si on les juxtapose, mais qui est tout à fait, tout à fait semblable. Et en tout cas, ce sujet est forcément plus large que l'individu qui pose la question ou qui dit ne ne pas savoir. Alors après, effectivement, ça a été très bien dit par mes autres collègues, on a des cas où il y a des connaissances de perspective, euh, aucun acteur ne détient la connaissance totale d'un phénomène, ni n'est même sûr de la distinguer peut-être de, de l'incertitude, enfin il y a des, des questions très fines, à, très fines à poser. Et dans le cas de l'ignorance produite, donc plus stratégique, peut-être faudra revenir tout à l'heure sur la distinction entre stratégie et puis ignorance plus structurelle, mais euh, identifier qui ignore, c'est effectivement la question est-ce que c'est le grand public à qui on aurait caché quelque chose et puis ça peut changer quelque chose dans un choix de vie par exemple est-ce que je vais m'abstenir de telle ou telle consommation ou est-ce que c'est pas plus ciblé que ça c'est-à-dire est-ce que, est -ce que le, la cible n'est pas davantage une instance réglementaire ou un, un gouvernant qui va pouvoir alléguer un doute possible la science n'a pas tranché, on s'interroge encore à ce sujet et en tout cas, c'est à coup sûr, à chaque fois, la, la question cruciale. Pour ne pas laisser abstraite cette question de l'ignorance, quel est l'agent qui, euh, qui est visé, qui est, qui est mis en cause Merci, merci beaucoup. Euh, Maël, est-ce que vous avez des figures de l'ignorance dans vos recherches Alors, j'en je, ai pas beaucoup plus et je pense que je vais pas en dire beaucoup plus, mais peut-être dire qu'effectivement, le grand public, euh, enfin, dans le cas du nucléaire, est vraiment la figure euh, de l'ignorance, mais aussi parce que le public est souvent vu comme le profane. Et par définition, c'est pas forcément celui qui sait ou ne sait pas, mais en tout cas celui qui n'est pas légitime à s'exprimer sur des domaines techniques. Et donc derrière la question de l'ignorance se pose aussi la question de qui a le droit ou pas de parler, euh, de prendre la parole euh, et de s'exprimer sur des sujets techniques euh, qui souvent étaient considérés comme euh, le monopole de communautés expertes. Et ça je pense que c'est d'autant plus euh, important et vrai sur euh, la question des euh, formes de savoir alternatives. Je pense par exemple à l'épidémiologie populaire euh, qui dans le cadre du nucléaire a souvent été euh, mis de côté, euh, au mieux, euh, très vertement attaqué euh, dans bien des cas. Euh, par manque de scientificité de la part de euh, personnes qui sont dans des positions dominantes. Et je pense qu'il est important de bien rappeler que, effectivement, cette figure de l'ignorance, euh, c'est une forme de caractérisation sociale. Enfin, en tout cas, ce n'est euh, euh, pas nous qui, qui allons dire qui, euh, qui sait, qui ne sait pas, mais bien euh, justement des phénomènes de caractérisation euh, des personnes qui sont considérées par des groupes souvent dominants comme étant euh, ignorants. Et c'est notamment le cas aussi pour euh, les fake news, hein, je, intéresse de manière générale au débat public sur le nucléaire, euh, le, le terme de fake news est très souvent utilisé, et on peut se demander s'il ne s'agit pas là d'une stratégie pour délégitimer certaines opinions, euh, voilà, en les qualifiant très rapidement de fake news. Mmh. Mmh. Oui, ça c'est intéressant, peut-être que, est-ce que vous pourriez en dire un peu plus, peut-être à la fois euh, Mathias et, et Maëlle sur les fake news, parce que, c'est quand même un aspect important de, de, de, de la réflexion sur l'ignorance aujourd'hui, en fait, c'est un petit peu difficile de ne pas, de pas passer par là. Vous pouvez juste, je sais pas, en dire un peu, un peu plus de le, dans le rapport à l'ignorance, enfin, développer ce que vous venez d'évoquer, qui est très intéressant, je, je trouve, Maëlle Alors, je vais plutôt laisser uh, Mathias Girel en parler, parce que je ne suis pas spécialiste, je m'y intéresse depuis, il uh, très peu de temps. Euh, euh, Maëlle, vous, vous, vous, vous en parlez dans votre travail de fake news ou, ou c'est juste là que vous évoquez ce, ce point-là non, non, justement, ce sont vraiment des réflexions euh, enfin, voilà, très spontanées. C'est pour ça hein, oui, tant, euh, que les spécialistes du domaine s'expriment. Euh, je vais me remettre dans une position d'ignorance sur le sujet. <rire> D'accord. Mathias, est-ce que vous pouvez en dire deux mots peut-être Je ne sais pas si je vais assumer jusqu'au bout une expertise. Euh... <rire> surtout sur les, les monstres épistémologiques euh, <coughs> bah, Évidemment, le, le terme important dans fake news, c'est fake, euh, qui n'est pas le faux, qui c'est plus profond que ça. À l'origine, c'est ce qui donnait l'apparence des news, c'est-à-dire du, du journal publié ou du, du journal d'information à la télévision. Quoi. Enfin, c'était ça le, le sens un peu originel. En ce sens-là, les guignols de l'info, c'était des fake news qui, bon, dans le, voilà, il n'y avait pas l'aspect sinistre peut-être qu'on qu voit dans d'autres dans d'autres formes. Et puis globalement, s'en en est venu à désigner, disons. De, la circulation virale d'informations sur des, des réseaux, réseaux sociaux, enfin des réseaux de communication, parfois des réseaux sociaux, euh, parfois de manière non intentionnelle. Alors on parle de rumeurs, mais ça, il y a, y a des, des décennies et des siècles de réflexion sur les rumeurs en sciences humaines. Hein. Euh, parfois, ça peut être, disons, il peut y avoir une dimension stratégique. On parle de propagande. Euh, enfin, tous les, les doutes sur des élections, ça peut parfois être, disons, amplifié par des, des puissances étrangères. Donc, c'est une notion un peu, euh, un peu fourre-tout. On, on s'y était intéressé dans un numéro des des cahiers philosophiques. Euh, parfois, ça, ça désigne. Alors, il y a des, des spécialistes des bullshit studies. Alors, pardon, pour, on va traduire par foutaise en français, mais il y a, il y a toute une veine comme ça, tout à fait reborative d'études. Je pense que ça, voilà, il y a un massif. Euh, il y, a un, il y a un massif de, de problèmes euh, la, qui regroupent la désinformation, la malinformation, euh, et puis parfois la surabondance d'informations. Qu'est-ce qui se passe quand je suis pris sous un tel déluge d'informations qui ne sont pas forcément fausses, mais que je n'arrive plus à les, les organiser, à les trier, à les traiter pour, euh, pour en dire quelque chose Et si joint euh, aussi le fait que c'est, pour reprendre un terme que, que Victor Goldschmidt utilisait pour euh, dans sa lecture des dialogues de Platon, il y avait souvent les catégories infamantes, c'est-à-dire les choses avec lesquelles on ne voulait pas du tout être identifié. Et fake news, ça sert aussi parfois un peu, je trouve, de catégories infamantes, c'est-à-dire pour qualifier des, euh, des questions ou des affirmations. Euh, voilà. Donc, dont je préférerais qu'on se demande si elles sont vraies ou fausses. en fait. Fake news, ça peut être une manière de disqualifier d'emblée une information, en faisant référence à sa source ou à son mode de propagation, euh, sans instruire la question de sa vérité ou de sa fausseté. Et je pense qu'en dernier ressort, ce qui décide de, des choses, c'est est-ce qu'une est -ce affirmation est vraie ou fausse, ou est-ce qu'on ne peut même pas le dire. Euh, voilà, c'est un peu court, parce qu'il y, y a beaucoup de réflexions là-dessus, mais en tout cas, c'est une notion qui mériterait, à mon avis, autant de, de réunions que celles que nous avons ce soir, parce que c'est euh, euh, elle est dense. On, et comment vous l'articulez à, à l'ignorance précisément, en fait oh. Mais Je me tourne vers mes collègues, aidez-moi et pre prenez la parole, hein. surtout, je veux pas. Ben, moi, le, en tout cas. Pour jouer le jeu de la question, je pense qu'il y a un lien très net. Il y a une carte que j'ai pas encore totalement abattue, mais je, je pense qu'il y a un lien entre connaissance et capacité. Je pense que si on est juste détenteur d'une information vraie, nous n'avons pas encore la connaissance. Il faut être capable de, de l'insérer dans un réseau de justification, d'explication. Alors, ça a rien de révolutionnaire de ma part de dire ça, mais ça me permet de faire la différence entre avoir euh, écrit euh, E égale MC2 sur un t-shirt, et la connaissance, une connaissance minimale de la relativité générale d'Einstein, où là on voit que ben, c'est une capacité qui en suppose beaucoup d'autres. Est-ce que je sais ce que sont des équations de Lorentz Est-ce que je sais résoudre des, des problèmes de ce, de ce type-là Et je pense que cette question de la capacité à justifier, ou au moins à réinscrire dans un cercle de connaissances plus large, elle est essentielle pour qu'on parle vraiment de connaissances. Parce que sinon, à ce compte-là, l'élève qui est assis à côté du meilleur ou de la meilleure de la classe et qui recopie les réponses, <rire> Il aura une information vraie sur son devoir, mais jamais son professeur. Si le professeur l'interroge et le fait venir au tableau et que l'élève en question est complètement incapable de dire comment il est parvenu à son résultat, à sa conclusion, je pense qu'on ne lui attribuera pas une connaissance du point qui est au programme. Et je pense que, donc je suis en train de répondre à votre question parce que je pense que cette question des fake news, elle repose sur des confusions entre information et connaissance et que ce qui est en jeu, c'est notre capacité aujourd'hui à nous organiser euh, face à des informations de nature extrêmement diverses, euh, qui circulent parfois extrêmement vite, à tenir des, des propos sensés et étayés. Et ça, c'est une question qui est profonde, parce qu'elle nous met en jeu autant en tant qu'agents épistémiques, qui ont des prétentions à la connaissance, que me semble-t-il en tant que sujet et agent politique capable de délibérer ou non euh, au sujet d'enjeux de, qui nous entourent Je pense que c'est ce qui est en jeu là-dedans. C'est une question politique euh, aussi, euh, tout autant qu'épistémique, épistémologique. Oui, en fait, c'est vrai que moi, je n'aurais pas grand-chose à ajouter à, à ce que tu viens de dire, qui me semble très juste. Ce que je serais enclin à dire, c'est que voilà, on est, on est devant effectivement... une, une euh, euh, une problématique qui est la, la problématique épistémologique, c'est-à-dire comment on définit la connaissance, parce que définir l'ignorance, c'est aussi définir la connaissance d'une certaine façon, et je pense effectivement qu'on n'échappe pas d'une certaine manière à une définition qui doit en passer par l'idée que la connaissance n'est pas seulement euh, le savoir vrai, c'est le savoir vrai justifié à quelque égard euh, avec bon, tous les problèmes que soulève la question de la justification, mais en tout cas... Euh, on, on en a besoin et je pense que euh, notre rapport à l'ignorance doit être aussi d'une certaine façon un, un rapport réflexif à l'ignorance. C'est-à-dire que euh, l'ignorance n'est pas un mal, euh, je crois qu'on euh, on en est, on est tous conscients et je pense que le, le, le monde moderne, c'est un monde où, au fond, euh, nous avons euh, peut-être, c'est ce, ce par quoi j'ai commencé, hein. on avons peut-être plus conscience aujourd'hui hein, de l'étendue de notre ignorance euh, qu'autrefois, mais euh, <coughs> précisément, ce qui est important, c'est arriver à favoriser euh, chez le citoyen à la fois la, la conscience de sa propre connaissance et la conscience ou la réflexion sur sa propre ignorance. Hein. Et je pense que c'est ces deux termes qui sont... C'est cette réflexivité qui est essentielle, hein, qu'il faut favoriser d'une manière ou d'une autre. Hein. Euh, et ça peut d'ailleurs, euh, je veux dire... Euh, euh, moi, je suis assez d'accord avec l'idée qu'il euh, ne faut pas forcément euh, mettre, euh, euh, voilà, faire, faire peser tous les mots sur la société informationnelle, sur le fait que euh, nous, nous avons une sorte, une, une masse d'informations au sein de laquelle on ne sait pas bien trier. Euh, euh, au fond, cette masse d'informations, on, on peut en tirer le meilleur hein, et on peut en tirer le pire. Je crois que c'est... Et, et, ce qui est important, effectivement, c'est la, la, la question de l'appropriation, de la réflexion et, et de l'étude, hein, savoir comment euh, s'approprier cette information, ça a à voir avec euh, la, la question de quel, quel est le, le véritable sens hein, de, euh, de l'étude et euh, comment on peut la favoriser hein, dans la société. Ouais, je... <rire> non, merci, merci. Euh... Oui, oui. Oui juste, juste peut-être, je voulais juste demander à Justina si elle avait une… Et après, oh, ouais, on passe aux questions. Euh, si vous aviez des figures de, de l'ignorance, parce que je ne vous ai pas demandé… Oui, euh... euh, non, mais effectivement, euh, moi, je pense que je ne vais pas rajouter beaucoup plus de ce qui a été déjà dit, mais dans mes travaux, effectivement, euh, concernant la figure de l'ignorance, c'est un peu comme dans les travaux de Maël, en fait, finalement, c'est le citoyen, les collectifs des citoyens qui sont considérés comme ignorants, en fait, donc dans mon cas c'était de, de la pollution de l'air, comment elle est produite, quelles sont les différentes sources de pollution de l'air, euh, mais en fait c'est les experts scientifiques qui, euh, qui voient les citoyens comme ça, parce que lorsqu'on se rend en fait, sur place, sur le terrain, on se rend compte que les collectifs des citoyens dont les experts parlent euh, ont euh, des connaissances sur la pollution de l'air euh, qui, euh, qui peuvent être beaucoup plus fines que ce que moi je peux avoir sur la pollution de l'air. C'est que finalement, c'est souvent en fait, des euh, statisticiens ou des chimistes qui sont à la retraite en fait, euh, qui montent des collectifs des citoyens pour vraiment euh, euh, mesurer la pollution de l'air. Donc voilà, c'est des publics qui sont considérés comme ignorants par les experts scientifiques, mais finalement, ils ne les sentent pas trop. D'accord, voilà. mmh. merci beaucoup. Alors, on, on peut effectivement. En fait, il est l'heure de passer aux, aux questions de, de la salle, si vous en avez. Donc je, je vous en prie. Euh, ouais, je vais un peu. Moi, je coupe le micro. Ah, il faut que je parle dans. Ah, d'accord. Ok. Euh, je vais essayer de poser ma question de la façon la plus. Ah, ok. La façon la plus claire possible. En fait. Euh... En vous écoutant euh, tous parler, il y a, pour moi, il y a deux catégories d'ignorance qui sont ressorties. La première, c'est euh, en fait qui est liée à des rapports de force entre des groupes d'individus qui auraient des intérêts divergents. Je pense notamment à, Maëlle euh, pas retenu le nom, à Maël et à Julia euh, par rapport. Euh, des intérêts divergents euh, li qui soient liés à une technologie et des enjeux qui peut y avoir derrière, que ce soit des enjeux financiers ou, ou autres ou sociétaux. Et la deuxième catégorie d'ignorance que que j'ai perçue, c'est euh, euh, l'ignorance qui serait générée par le fait d'être euh, dans une routine, vous en tant que chercheur, dans, dans une routine qui pourrait s'installer dans la manière de faire de la recherche et qui du coup euh, Résulterait par un, une, un, un champ, une, enfin, un manque de recul par rapport à la façon dont on fait de la recherche. Et, euh, et ma question, c'était comment, comment, par rapport à ces deux catégories d'ignorance, de, de, que, quelles sont les solutions que vous mettez en place pour essayer de, de contrer cette ignorance-là qui est un frein à, à vos activités dans la recherche Je ne sais pas si j'ai été clair. Alors, je ne sais pas si, si quelqu'un peut, peut intervenir. Est-ce qu'il y, y a un partage que vous faites entre… Parce qu'en fait, on a deux sociologues et deux philosophes. Donc, est-ce que c'est -ce est un petit peu disciplinaire, votre question C'est-à-dire qu'on a chez les sociologues voilà, des rapports de force, comme vous dites, des intérêts divergents, et chez, chez les philosophes, une sorte de… En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que, euh, pour, euh, par exemple, dans le cas de Maël pour l'énergie nucléaire, il peut y avoir de l'ignorance qui, qui peut être générée du fait que… Euh, euh, dans, dans la production nucléaire, il y a aussi des enjeux financiers, des enjeux, et donc euh, c'est des groupes d'individus qui, qui n'ont pas forcément des intérêts qui convergent, et que de ce fait-là, à, part, à partir de, de là, ça peut euh, freiner en quelque sorte une vérité ou un, un fait établi euh, qui émanerait d'une recherche, euh, je dirais, j'allais dire impartiale. Quoi. Enfin, euh, voilà. Et... Ou, de, ou même dans le cas de Julia qui a été confrontée, qui voulait faire cartographier euh, 15 composés euh, polluants et qui du coup a été, euh, euh, il y a eu un frein dans son activité de recherche lié à, à, une, à une bureaucratie euh, qui, voilà, qui… Euh... Donc on est plus dans les rapports de force que réellement une ignorance. Euh, voilà. Oui, je comprends. Bah. Alors peut-être, Justina, si vous voulez peut-être… Euh... Oui, alors moi je peux, je peux répondre en fait sur, sur la question de, de la routine qui peut s'installer chez les scientifiques, parce que c'est pas moi, en fait c'est pas moi, et juste pour, spécif, pour préciser, c'est pas moi qui a produit la carte, j'ai étudié les scientifiques en fait, un groupe d'une cinquantaine de ans, scientifiques qui ont produit cette carte. Et du coup, oui, concernant la routine qui peut s'installer, c'est plus, il y a une, une espèce de routine, mais je pense surtout qu'en en fait, à l'échelle réglementaire, en fait, il y a un, un ensemble de protocoles en fait qui est mis en place, et pour que la science soit considérée comme robuste, euh, scientifiquement, euh, en fait, donc les, les experts, ils produisent la science telle qu'elle est définie par des protocoles réglementaires souvent. Et euh, donc le problème, c'est que du coup, ce type de méthodologies qui sont employées, bah, en fait, euh, il y a un certain nombre de, de connaissances que de fait, on ne peut pas produire en utilisant ces protocoles, parce qu'en fait, ils sont assez restreints. Par exemple, les effets cocktail euh, sur la pollution de l'air, aujourd'hui, on n'arrive pas à les étudier, on étudie euh, chaque, les effets euh, sanitaires, pour chaque polluant euh, de manière vraiment séparée et les effets par exemple, aujourd'hui les, les scientifiques ils les étudient pas. Donc en fait donc, voilà donc c'est vraiment euh, plus qu'une routine c'est les protocoles en fait qui poussent les scientifiques euh, à, à produire euh, de l'ignorance et quelles sont les solutions moi ben, je pense vraiment euh, euh, tout ce qui est la, euh, tout ce qui est ce qui, ce qui est science participative et citoyenne qui en fait euh, permettent de produire euh, des connaissances qui sont alternatives. Et qui ne sont pas restreints en fait, par les protocoles euh, qui sont réglementaires. En fait. Ils peuvent euh, euh, amener des nouveautés, en fait, finalement, et des alternatives au, au savoir qui sont produits par les scientifiques. Après, le problème de ce type de, de connaissances qui sont produits par les citoyens, c'est aussi le fait que ces savoirs sont souvent remis en cause par les experts scientifiques, parce qu'elles ne suivent pas ces protocoles. Voilà, on est bien toujours dans un rapport de, de pouvoir, un rapport de force. Oui, oui donc ça voilà. a aussi de, du coup, la question voilà, des rapports de pouvoir voilà, aussi, bien voilà. sûr. Euh, moi, je, je, je voudrais aussi peut-être réagir à ma question, mais en, en prenant les choses légèrement d'un autre point de vue, est ce qui est, qui est le point de vue au fond des causes de l'ignorance. Et je pense que bon, parmi les causes, on a, on a pu évoquer euh, d'une certaine façon, enfin moi, je l'ai pu le faire, hein, des causes qui sont tout à fait naturelles, qui sont les limites de la raison ou, euh, les, ou euh, tout simplement l'état des savoirs à un moment donné. Mais il y a effectivement des causes euh, qui sont... Euh, euh, lié à, à, à certaines structures institutionnelles. Alors ça peut être euh, effectivement la manière dont la science fonctionne à un moment donné et, et, et les limites que ça impose. Mais on, on peut élargir la chose, c'est-à-dire qu'il y, y a des structures sociales aussi qui déterminent. Euh, euh, voilà, par exemple la, la, la possibilité d'accès aux études de certaines catégories euh, d'une de la population. On peut imaginer à l'époque qui nous a intéressé, Sandrine et moi, au XVIIe siècle, l'accès aux études des femmes, tout simplement. Et donc, au fond, ces structures, elles sont, elles sont extrêmement importantes pour comprendre, voilà, la, dans cette espèce d'économie de, de la connaissance, le partage du savoir, qui y a droit, qui n'y a pas droit, etc. Et puis, et puis il y a d'autres causes qui sont effectivement des causes plus intentionnelles, où on va avoir des, des individus... Euh, disposant d'un certain pouvoir sur, euh, la, voilà, euh, qui, qui, vont, qui vont intervenir pour euh, euh, favoriser euh, un parti, une propagande. Euh, euh, je pense que tout à l'heure, euh, tu évoquais euh, les cigarettiers. Peut-être que tu as des choses à dire à ce sujet, mais je pense que c'est intéressant aussi. Hein, il, il peut y avoir euh, voilà, des, euh, une, une ignorance qui est orchestrée, hein, pour, pour, le, pour le dire euh, simplement. Quoi, et qui... Là, il s'agit moins de, de structure que d'intention, je pense. Et je pense que, je pense que c est, c est deux, ces deux éléments doivent être pris, pris en compte. Oui, effectivement, sur la, sur la notion, sur le rapport entre ignorance et rapport de force, il y a aussi toute une veine qu'on qu n'a pas évoquée, mais qui a été assez influente, je pense au recueil de Nancy Tuana euh, Race and the Epistemologies of Ignorance, ou un texte de, de Charles Mills euh, qui s'appelle White Ignorance, euh, qui a été traduit d'ailleurs en français. Je me demande si ce n'est pas une revue de Nanterre, euh, une revue qui s'appelle Marronage et euh, c'est sorti en novembre, il y a une traduction de ce texte. Je ne sais pas où elle est okay. faite, mais en tout cas, c'est accessible en ligne, où là, on montre comment des, des communautés, ou si quelqu'un le sait dans la, la pièce, n'hésitez pas à donner l'information ou à me corriger, mais euh, où on voit comment et, voilà, une communauté euh, éventuellement dominante peut en, en ignorer tout à fait activement euh, une autre, avec des effets aussi bien en termes de connaissances évidemment de... Bah de oui de violence quoi dans les rapports interpersonnels donc il y a il y a toute cette cette veine d'études euh, qui est un peu loin de nucléaire ou des des sujets dont la question est partie mais qui qui pourrait être convoqué et après sur l'ignorance dite stratégique c'est-à-dire créer effectivement alors on cite souvent Proctor, et de fait, Proctor dans Golden Holocaust, il instruit le dossier, c'est-à-dire il montre comment il y a eu une stratégie de communication chez les cigarettiers en 1953-1954, et puis comment ensuite ça a été déroulé, aussi bien en faisant pression sur le financement de la science que sur les revues, que sur enfin, des tas de, de domaines. Alors là, on peut dire que c'est intentionnel, mais je pense que ça permet de d'aborder un point qui me semblait souvent un peu rapide et parfois artificiel dans les cadrages de l'opposition entre ignorance structurelle et ignorance intentionnelle produite. dans la réalité, l'intention ne suffit jamais sans des institutions et sans des dispositions des personnes. Et aussi bien Oreskis que Naomi Oreskis, donc les Eric Conway, les marchands de doute, David Michael, Doubt is their product, ou Proctor dans Golden Holocaust, ce qui montre, c'est comment à chaque fois, parfois il a fallu créer des institutions qui permettaient de, de mener à bien ces intentions, mais il y a, il y a toute une dimension lourde euh, où euh, agir sur les outils de mesure, sur l'épidémiologie, euh, et, et c'est c'est l'ensemble de ce fait social total qu'il faut euh, qu'il faut ressaisir. Moi, je pense que l'opposition entre les approches. Intentionnaliste et euh, structuraliste, ça vaut pour styliser des positions extrêmes sur l'échiquier, mais en fait, dans la plupart des phénomènes, on a les deux. Et si on réfléchit, euh, euh, parce que le dossier du tabac, il est bon, c'est documenté, c'est plié scientifiquement, euh, on sait exactement. Puis, le, le, il enfin, y, y a des réglementations, même si l'épidémie est encore devant nous, hein, en grande partie, euh, à raison des autres pays dans lesquels il y, y a moins de réglementations, Mais si on regarde l'alcool, euh, bon. Qui est, en libre, qui est toxique à peu près dès la première goutte. Euh, je suis le premier à bien aimer sortir une bonne bouteille si j'ai des invités, que j'ai passé l'après-midi à cuisiner. Mais bon, on n'a pas non plus... Et c'est sûr, alors là, on a, il y a des études très bien faites sur les lobbies. Euh, Ce n'est pas un hasard s'il n'y a plus le Dry January, en tout cas si c'est moins institutionnalisé que par le passé. Enfin, s'il y a eu des actions tout à fait archivables. Et en même temps... On n'a pas trop envie de savoir. Enfin, est-ce que vous avez envie d'aller parler avec un hépatologue ou une hépatologue de cochin qui vous dit que il n'y a pas de dose sûre ou en tout cas que c'est pas deux verres par jour et déjà deux jours par semaine, deux, deux verres par semaine, euh, enfin, c'est déjà un premier seuil. Enfin, vous voyez, on, on a un fait comme ça où il y a des intentions d'acteurs, il y a des institutions de fait, il y a le la, la la pression économique, euh, il y a de l'incertitude. Euh, Au-delà de l'ignorance, est-ce euh, bah, que j'augmente réellement mon risque de telle ou telle maladie avec un ou deux verres de temps en temps Enfin, euh, vous voyez, tout ça se mêle en fait dans nos décisions. Euh, et donc, on ne peut jamais totalement, je pense, distinguer l'intention de, de l'institution et de la, de la disposition. L'intention suffit jamais. Euh, si j'ai l'intention que la coupe, la France gagne la prochaine coupe du monde de rugby et que je l'écris sur un papier et puis qu'en fait elle la gagne dans quelques mois ou quelques années, ben ce n'est pas parce que vous aurez archivé mon intention et qu'il y a le résultat qui correspond que je devrais être crédité et invité à la télé pour, <rire> pour cette belle réussite souhaitée de tout le monde. Il faut, Si on n'a pas la chaîne intentionnelle les acteurs, comment ils ont pu agir, de quels biais ils ont profité, de quelles faiblesses, vulnérabilité des institutions ils ont profité, on n'a rien montré. Je ne sais pas si vous avez une question. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette euh, conférence intéressante. Euh, moi, j'avais deux choses, deux remarques que je voulais faire par rapport aux vertus d'ignorance. De C'est des choses qui ont été dites plus ou moins pendant, pendant la, la conférence. Euh, pour moi, il y, a, il y a deux choses. Je me suis rendu compte, j'ai une expérience dans la, dans la recherche, je me suis rendu compte qu'il y a une des vertus d'ignorance de qui serait peut-être de ne pas avoir euh, ces liens que on les, comment dire, euh, le, le fait de vouloir toujours dire quelque chose de vrai et de, de, de vérifier. Euh, c'est un principe de parcimonie qui, euh, en fait, qui nous empêche d'explorer de, de, de, pas mal de choses. Et ça rejoint aussi, euh, je trouve, le, la démarche philosophique, qui, qui elle, euh, euh, va un peu se libérer de toutes ces, euh, tous ces prérequis de la science. Et une autre, euh, une autre remarque que je voulais faire par rapport à une autre vertu, c'est celle que vous avez de dire... Euh, par rapport à, au fait au bonheur, en fait, enfin, ce que je me suis demandé, c'est est-ce euh, que est -ce que, aussi, on n'a pas euh, une vertu de, de, de bonheur dans, dans l'ignorance euh, ce, ce qui, pour moi, serait, serait parallèle à une, euh, à un, comment dire, à une angoisse euh, liée à la surinformation. Alors qui, qui, veut... <rire> qui veut répondre je ne suis, suis pas forcément le, le meilleur spécialiste mais je vais euh, peut-être prendre la parole juste pour euh, apporter un point euh, qui répond aussi à la question précédente euh, et notamment sur euh, la question du bonheur et des vertus d'ignorance euh, effectivement dans ma vie quotidienne j'ignore beaucoup de choses même si euh, je suis très au courant euh, des problèmes environnementaux qui peuvent exister ou des problèmes sanitaires euh, de beaucoup d'objets euh, que je peux voir à l'écran même l'ordinateur devant moi euh, téléphone portable, etc. Euh, et effectivement, je dois aussi confesser que parfois l'ignorance est importante. Après, peut-être pour faire le lien avec la question précédente, c'est aussi de poser la question de la démocratie et euh, de la question finalement du collectif que l'on fait face à cette ignorance. C'est-à-dire que quelque part, quelle est l'une des solutions possibles, hein, et je, je poursuis vraiment dans le lien de ce que disait Justina tout à l'heure, c'est que euh, c'est pas forcément grave de ne pas savoir. Euh, et peut-être faut dédramatiser aussi euh, un petit peu, mais plutôt de savoir finalement quels sont les risques que qu'on pr... qu est prêt à prendre, pour quels avantages aussi, quels sont nos bénéfices, parce que euh, sans ignorance, euh, nous n'aurions pas d'ordinateur portable devant nous, nous n'aurions pas euh, le réseau wifi qui nous permet de vous parler aujourd'hui, il euh, n'y aurait pas beaucoup de choses finalement qui sont très utiles à nos quotidiens. Euh, après la question justement c'est de remettre ça en politique, de remettre ça en démocratie, pour savoir finalement quelles sont les mesures de précaution à prendre en compte, pas, par rapport à quels usages, par rapport à quels bénéfices, et je le dis notamment par rapport au caddie nucléaire qui m'intéresse, c'est-à-dire que l'industrie nucléaire française a toujours fait le choix, notamment à partir des années 60 et 70, d'augmenter la puissance des réacteurs, et ce de manière continue jusqu'à aujourd'hui, alors que d'une part, ça pose un certain nombre de questions économiques et de rentabilité qui sont loin d'être établies aujourd'hui, mais aussi par ailleurs, ça pose tout un tas de problèmes en cas d'accident majeur qui sont décuplés par la puissance très importante des réacteurs, ce qui a conduit un certain nombre de grands spécialistes, notamment l'ancien directeur général de l'Institut de radio de protection et de sûreté nucléaire, à estimer que peut-être on atteint aussi des puissances qui sont déraisonnables. Et donc, poser en démocratie la question de la puissance des réacteurs, quitte à d'ailleurs renoncer à une certaine forme de rentabilité, par exemple, ça peut être aussi une manière de voir qu'est-ce qu'on fait de cette ignorance qui est inhérente au monde qui est le nôtre. Je, je, peux, je peux ajouter quelque chose sur les, les vertus et les vices de l'ignorance. En fait, en soi, ce n'est pas, pas tant l'ignorance hein, qui est une vertu ou un vice, mais ce sont les, les dispositions psychologiques hein, que l'on peut avoir qui... Euh euh, qui la favorise, hein, qu'on va pouvoir caractériser comme, euh, comme vertueuse ou euh, éventuellement euh, vicieuse. Et il euh, y, y a une disposition qui est intéressante, euh, que j'ai rencontrée en fait, euh, qui est thématisée hein, par certains auteurs euh, sur, sur lesquels j'ai pu travailler au XVIIe siècle, qui est la disposition de crédulité. Hein. La crédulité, euh, d'une certaine façon, elle, elle favorise l'erreur et l'ignorance, mais il euh, y a certains auteurs qui l'ont euh, valorisée, un peu dans le sens de, que vous évoquiez tout à l'heure à savoir, euh, il est peut-être bon parfois euh, voilà de se d'envisager l'impossible euh, ou le peu probable hein, euh, parce que euh, au fond c'est peut-être comme ça parfois que euh, les découvertes se font, que la science avance et donc il y a un auteur qui s'appelle Joseph Glenville euh, que tu connais qui, qui parle de cette judicieuse crédulité et qu'il attribue par exemple à Christophe Colomb qui a euh, euh, contre la vie de tous hein, euh, entreprend ce voyage euh, vers les vers les Indes occidentales hein, euh, euh, parce que il croit quelque chose que personne ne croit et donc il faut euh, il faut favoriser d'ici c'est un peu l'esprit aussi euh, de Francis Bacon il faut il faut favoriser cet esprit euh, cet esprit un peu de de, de conquête et d'aventure y compris lorsque euh, euh, ça va à l'encontre euh, de l'opinion, de l'opinion euh, reçue, etc. Alors c'est intéressant parce que Glenville, c'est aussi euh, un auteur qui a écrit des traités pour défendre euh, l'existence des sorcières et des esprits, et que donc il a appliqué aussi cette judicieuse crédulité pour euh, favoriser euh, ce qui nous apparaît aujourd'hui comme de la pure superstition. Mais euh, voilà, c'est intéressant parce qu'on voit en fait à l'œuvre ici, euh, très clairement, euh, vice et vertus euh, mêlés, un peu indissociables. Oui, puis, il y a aussi la, tout à fait, cette notion de crédulité. Elle est... Il se poursuit au 19e avec l'idée de crédulité primitive et c'est tout à fait intéressant. Non, ce que je, le, le point sur lequel je voulais insister, c'est aussi, il y a une dimension protectrice de l'ignorance, euh, qui en fait quelque chose de positif. Est-ce que j'ai envie que mon fournisseur d'accès à Internet archive et consolide tous mes rendez-vous médicaux, par exemple, parce que c'est lui aussi qui éventuellement gère mon agenda. Est-ce que j'ai envie que mon gouvernement, voilà, sache exactement à la seconde près euh, où je suis enfin je veux dire c'est des choix euh, c'est des choix politiques mais qu'on voit bien en termes ordinaires et concrets si euh, si j'ai un ami qui me prête euh, une maison de vacances ou dans sa maison à lui et puis il revient tous les tiroirs ont été retournés euh, absolument tout euh, tous les papiers etc euh, ont été mis en dessus dessous, -dessous euh, examinés et puis euh, ils confronte et je dis ah bah oui mais tu sais je suis un ennemi de l'ignorance et je trouve que c'est bien de tout savoir euh, euh, on voit très bien que là on buterait sur une dimension irréductible de la vie sociale qui est le, le secret consenti c'est à dire on a ça vaut peut-être dans d'autres relations que les relations amicales hein, mais euh, euh, on consent à l'autre une part de, de secret ou on renonce à en savoir plus que effectivement qu'il n'est raisonnable et euh, et quand on bascule dans autre chose, bah on est dans les, les états de surveillance ou alors des, la surveillance qui tombe dans d'autres mains. Ça peut être des acteurs de l'Internet ou alors ça peut être des personnes aussi voilà, tyranniques qui abusent des autres. Mais il y a toute cette dimension-là de, de l'ignorance revendiquée par soi-même à l'égard d'un tiers, que ce tiers soit une personne ou, ou un collectif. Alors, juste très rapidement, peut-être sur euh, ces vertus en fait et Je pense que et là, je parle par particulièrement dans le domaine de la santé environnementale. Je pense qu'il faut faire très attention quand même quand on parle des vertus de l'ignorance, qu'en fait, parfois, il vaut mieux ne pas savoir concernant les risques qu'on prend lorsqu'on est exposé à des polluants. Parce que lorsqu'on étudie, en fait, les pollutions et nuisances environnementales, on s'est rendu compte que l'ignorance, elle est, elle est souvent produite et elle touche particulièrement, en fait, les populations qui sont vulnérables, qui sont exposées, en fait, qui, qui, qui sont exposées à un ensemble de pollutions et nuisances environnementales. Et en plus, en fait, elles subissent un ensemble des égalité sociale et environnementale de santé. Donc voilà, Donc, voilà. est-ce qu'on peut parler vraiment des vertus de l'ignorance pour ces populations-là, alors qu'on sait que c'est toujours les, les, mêmes, les mêmes populations finalement qui sont touchées par euh, cette ignorance et qui ne disposent pas des données euh, fines pour pouvoir porter leurs revendications, notamment en fait, auprès des politiques publiques, pour mettre en place une action euh, publique efficace euh, face euh, aux, aux pollutions euh, qui subissent dans le quotidien. Voilà. Merci. Il y a d'autres questions Il reste deux minutes. Alors, juste vraiment pour, pour finir, parce qu'il reste que deux, deux minutes, hein, mais euh, c'est plus pour euh, Justina et, et, et Maël euh, sur la question du, du, du rapport entre ignorance et risque, hein, qui est euh, en fait qui sont deux, deux choses qui sont articulées en fait euh, très souvent et on l'a on l'a pas vous vous l'avez mentionné, hein, mais juste est-ce que vous pouvez euh, rappeler comment ça s'articule et euh, euh, voilà pourquoi c'est très important en fait hein, cette question du risque. Qui est, un, qui est vraiment un sujet euh, aujourd'hui qui, euh, qui, euh, qui donne lieu à un certain nombre de, de travaux. Peut-être, je ne sais pas, je, euh, Maël, vous voulez, oui Non, ou Justina, je ne sais pas si tu veux euh, commencer. <rire> euh, non, vas-y, si tu veux, je, il faut que je, je réfléchisse. Euh, <rire> <rire> Non, alors ben, disons que la définition un peu frustre du risque, c'est euh, de voir finalement la conjonction euh, d'un aléa qui peut être quantifié par euh, une probabilité euh, et euh, une vulnérabilité, c'est-à-dire ce que l'on risque de perdre, c'est notamment la définition qui est prise par euh, les assurances. Et euh, le fait de ne pas pouvoir quantifier le risque, notamment d'accident, mais disons la probabilité qu'un événement arrive, c'est quelque chose qui a été euh, considéré comme une perte de maîtrise pour... Beaucoup euh, en fait, d'acteurs, euh, parce que habituellement, le risque, il est socialisé, il est, euh, il est souvent partagé au sein d'une société. Par exemple, vous avez chez vous une assurance habitation avec, euh, du coup, qui couvre le risque d'incendie. On sait que chaque année en France, il y a un certain nombre d'incendies, donc on peut savoir à peu près comment faire en sorte que s'il y a un incendie chez vous, euh, vous puissiez être indemnisé et retomber sur vos pieds. Euh, ça n'est pas le cas, notamment pour euh, le risque majeur comme euh, le risque d'accident nucléaire, par exemple, puisque euh, par définition les probabilités sont extrêmement faibles, mais les, les dégâts sont quasi illimités, euh, potentiellement quasiment illimités. Donc, ce qui ne permet pas une socialisation euh, de ce risque-là. Et c'est aussi, euh, et je vais peut-être laisser Justine en parler, mais le cas pour les risques sanitaires, puisque euh, il y a un certain nombre de risques euh, qui sont diffus, qui souvent euh, finalement euh, apparaissent plusieurs euh, décennies après. Euh, Enfin, je pense en particulier euh, au cancer, euh, que ce soit dans le nucléaire ou, ou à la suite euh, de contact avec d'autres substances, mais euh, souvent les cancers, ils se déclenchent euh, plus de dix ans, 20 ans après, avec euh, une difficile attribution à un... Euh, à une exposition en particulier et finalement une responsabilité particulière. Donc ce qui fait que dans le cas du risque, finalement, le fait d'être dans des situations d'ignorance et parfois radicales, fait que ça peut empêcher notamment la prise en charge sociale et politique de ce risque et notamment des indemnisations ou le lien avec des responsabilités. D'accord, merci. merci. Peut-être rajouter très rapidement en fait, par rapport à ce que Mal a dit, c'est en fait, je pense que... Euh, L'idée de risque, ignorance, ça aussi euh, l'idée de l'acceptabilité en fait, des, des risques, parce que finalement, euh, on peut se demander quel est le niveau de risque, notamment dans le domaine de santé environnementale, quel est le niveau de risque que en fait, euh, la population est capable d'accepter, en fait, euh, quel est le niveau de pollution euh, de l'air que la, la population est capable d'accepter, par exemple. Cependant, est -ce, dans les cas où en fait la population est ignorante, euh, enfin, pas vraiment la population est ignorante, mais si la population ne dispose pas euh, suffisamment de connaissances, en fait, sur euh, ces anges-là, et donc, euh, d'une certaine manière, du coup, forcément, elle est ignorante. Est-ce que est -ce qu cette acceptabilité, finalement, en fait, elle est définie par qui C'est pas, pas, pas par la population, c'est par des experts, en fait. Donc, euh, voilà. Mmh. D'accord. Merci beaucoup. Ben, merci à, à tous les quatre, hein, vraiment. Merci de... à vous. Et merci au public. Merci. <rire> ces questions. Euh, voilà. Et, et merci, bien sûr, encore une fois hein, euh, à la bibliothèque et à son personnel euh, merveilleux. Voilà.